Je n'arrive pas à faire ressortir ma voix. Voilà une question que j'ai reçue sur cette chaîne YouTube et je vais y répondre tout de suite, je vais te donner un exercice. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix au quotidien pour s'éclater en chantant. Alors, euh, juste avant de démarrer, Abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu seras alerté de chaque nouvelle vidéo qui sortira sur cette chaîne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une grosse surprise pour toi. J'ai même plusieurs grosses surprises pour toi, mais je ne t'en dis pas plus. Passons au sujet du jour. Alors voilà, je n'arrive pas à faire ressortir ma voix quand je chante. Qu'est-ce qui se passe quand on se dit ça en réalité, euh, j'ai remarqué que c'est très, très très souvent un problème de résonance. Je te réexplique vite fait, euh, quand tu chantes, tes cordes vocales ici se mettent en action et elles génèrent ton son. Ce son-là, ça marche pour tout le monde, d'accord Quand tu chantes, si j'entends quelque chose, c'est que tes cordes vocales sont en train de fonctionner. Maintenant... Si tu n'arrives pas à, à faire sortir, entre guillemets, ta voix, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu trouves peut-être qu'on ne t'entend pas assez ou que le son n'est pas d'une assez bonne qualité. Peut-être des gens te disent ⁇ Ah, on n'entend pas trop quand tu chantes ⁇ ou ⁇ Le son il est un peu trop léger. Est-ce que tu peux améliorer quelque chose ?⁇ Et c'est là que la résonance va pouvoir nous aider. Alors, je vais te donner un exercice très concret, rapide, efficace. On va le faire ensemble. Juste avant, si jamais tu as des amis... Qui ont ce problème là et bien, partage leur cette vidéo tout simplement comme ça ils pourront faire l'exercice avec nous alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un m un un petit peu tu sais comme les moines mais on va s'amuser à mâcher délicatement pendant qu'on fait ce son alors c'est parti tu peux le faire sur la note que tu veux moi je vais le faire sur une note voilà, qui est confortable pour moi mmh. Et tu vois, je me mets à mâcher. Imagine que tu as un caramel, par exemple, et que tu mâches ce caramel doucement. On y retourne. Quand tu vas faire ça, qu'est-ce qui va se passer En fait, tu bouges, du coup, là, euh, la, la taille de ta cavité buccale, La forme de ta bouche, en fait, varie. Du coup, ça va faire varier l'espace de résonance. Il y a en plus ta langue qui est à l'intérieur. Il y a des choses qui peuvent bouger. Et ça, en fait, tu vas sentir le son peut-être qui tourne un peu. Pourtant, c'est toujours la même note que je fais, mais en fait, on, on sent comme des mouvements au niveau du son. Et en fait, c'est tout simplement comme si je tournais sur un bouton au niveau de la résonance. Ce que tu vas pouvoir faire pour faire cet exercice encore plus efficacement, c'est le faire en te bouchant les oreilles. Et tu vas sentir qu'à certains moments, eh bien, ça, ça, ça vibre vraiment très fort. On va le faire ensemble. Voilà, moi quand je le fais en bouchant les oreilles, je sens vraiment cette résonance qui bouge et à ce moment-là, je vais commencer à capter quelle est la meilleure place, entre guillemets, quelle est la meilleure forme pour avoir cette résonance. Je t'invite quand tu fais cet exercice, peut-être même à fermer les yeux comme ça pour vraiment te, te concentrer sur cette vibration. Et alors, en fait, euh, en faisant ça, si tu veux, tu vas habituer ton corps tout simplement à développer la résonance. Et en fait, en développant la résonance, eh bien, ça va faire sortir, ressortir ton son dans l'espace sonore. Et voilà, si tu as cette difficulté que tu n'arrives pas à faire sortir ta voix, eh bien, cet exercice va vraiment te permettre de d'envahir l'espace sonore avec ta voix. Donc juste après que tu as fait cet exercice, eh bien tu peux chanter pour voir ce que ça donne. Dis-moi à ce moment-là en commentaire, ça m'intéresse, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que ça t'a aidé ou pas Si ça ne t'a pas du tout aidé, tu peux mettre à la poubelle cet exercice. Il y a plus de 400 vidéos sur cette chaîne YouTube, donc tu en, trou en trouveras d'autres pour t'aider. Si par contre ça fonctionne, mets bien cet exercice de côté et fais-le régulièrement. Alors, je t'avais promis des surprises, des surprises, il y en a plein. Là, tu vois, euh, en mâchant comme ça, on a travaillé une, juste une petite partie de la résonance. Mais il y a plein d'autres choses à travailler pour la résonance et je t'ai préparé une vidéo d'une quarantaine de minutes dans laquelle je t'explique en long, en large, en travers, je te montre les exercices pour justement développer cette résonance. Alors, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Tu as juste à cliquer, tu laisses ton prénom, une adresse mail, alors ne te trompe pas quand tu mets ton adresse mail, mets bien la bonne adresse mail et euh, tu recevras du, directement cette vidéo chez toi euh, maintenant. Je ne vais pas m'arrêter là dans les jours qui viennent. Euh, après ton inscription, je vais t'envoyer d'autres contenus gratuits. Je vais t'envoyer un échauffement pour que tu puisses euh, voilà, te, te mettre en route le matin ou avant de chanter et euh, je vais t'envoyer aussi euh, d'autres vidéos, d'exercices pour vraiment développer ta voix.